On m'a toujours dit depuis mon enfance que j'étais bien la fille de mon père. C'est vrai, on était toujours fourrés ensemble à l'époque. On ne pouvait pas s'empêcher de rigoler ensemble. Et sache que je me souviendrai toujours de l'époque où tu étais au chômage. C'était une dure période, et pourtant je ne regarde que des souvenirs magnifiques avec toi. Tu sais pourquoi Tout simplement parce qu'on passait du temps ensemble. Durant les vacances scolaires, on jouait toute la journée aussi. On mangeait ensemble le midi, on rigolait, on vivait. Et malgré toutes les galères, on était heureux. Mais aujourd'hui, ces souvenirs me paraissent loin. Tout a changé. Tout va changer. Bientôt tu partiras là-bas, bientôt tu m'abandonneras. Et même si j'ai grandi un peu, je ne suis pas prête pour ça papa. Je vais faire comme son... je vais faire comment sans toi papa Avec qui je vais rigoler Ce ne sera plus jamais pareil sans toi papa. Dans mon cœur, c'est comme si tu étais déjà parti. C'est comme si j'essayais de me préparer à ton départ. Mais en réalité, je sais que c'est impossible. Alors s'il te plaît papa, promets-moi que tu ne m'oublieras pas et que je serai toujours dans ton cœur et dans ton esprit même là-bas. La petite fille qui aime, et qui aimera toujours son papa chéri qu'elle aime tant. Bah, pour le texte, euh, je, je pense que son papa, il a l'air peut-être qu'il sépare avec sa mère. Donc euh, comme elle a l'air très proche de, de son papa, ça va être quelque chose de très douloureux. Je connais des amis, et, euh, leurs parents sont divorcés. J'ai même une amie qui a perdu son père. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très très triste et de, de très dur à vivre. Enfin, mon papa, personnellement, il est malade. J'ai appris ça l'année dernière. Je sais que je devrais le perdre d'ici 7-10 ans. Enfin, j'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais je sais que maintenant je vais avoir du mal. Je sais pas si c'est ce que j'aurais préféré l'apprendre plus tard. La. Je, parce qu'en même temps, j'aurais pas aimé qu'on me mente, mais pour pouvoir en même temps être préparé, mais d'un autre point de vue, le fait de ne pas le savoir, ça permet de vivre normalement. C'est compliqué de pas vivre, enfin, euh, de vivre normalement quand on sait ce qui va arriver. Je ne sais pas, je sais pas quand, elle se, le, quand, le, quand date le texte, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. J'espère vraiment qu'elle qu lui parlera, qu'elle le verra. Parce que c'est, ouais, vivre sans sens, c'est vraiment difficile on a besoin de sa famille, voilà.